C'est la, euh, la, la fin, presque la fin. Donc euh, Vincent est, est chaud bouillant. Enchanté. Il est depuis euh, je ne sais pas combien d'heures. <rire> une -heure. merci. Vincent, à merci. merci. Ouais. Bonjour à tous. Euh, bah, je vais vous parler aujourd'hui d'agilité et technique en même temps, euh, et faire un petit retour d'expérience sur un sujet euh, qui m'a intéressé depuis 2-3 euh, ans, euh, sur comment on peut amener, être amené en tant qu'éventuellement, euh, si vous êtes amené à gérer une architecture technique, comment on peut... Euh, aborder ce problème là dans, euh, dans un environnement on va dire agile qui est le plus en plus commun dans les projets informatiques aujourd'hui. Je vais me présenter rapidement, je suis architecte logiciel chez Orange Innovation dans le département Data et IA. On s'occupe de concevoir les nouveaux produits pour les, pour les chercheurs euh, d'Orange, plutôt euh, particulièrement dans le traitement de la voix et le big data et tout ce qui est IA. Et je suis je suis Google Developer Expert sur la partie TechnoWeb, parce que c'est mon, mon quotidien et euh, mainteneur open source d'un projet euh, sur la génération de documentation. Et euh, je vais faire un petit disclaimer avant pour poser un peu le contexte. Euh, ce que vous allez voir, c'est que mon point de vue, il y en a d'autres qui existent, ça peut être euh, contradictoire, où il y en a ou pers certaines personnes peuvent penser euh, le contraire et c'est tout à fait respectable. Euh, ce n'est qu'un survol, parce que le sujet, et il y a certains points euh, qu'on va voir après, euh, on pourrait faire ben, un, un peu le sur chaque, sur chaque chapitre éventuellement. Euh, il y a certaines portes ouvertes qui vont être bien enfoncées, mais avec les deux pieds, mais ça fait toujours de bien de redire les choses et d'en parler, et de, de faire passer les messages. Donc voilà. Euh, au niveau du programme, on va regarder rapidement un petit chapitre sur euh, qu'est-ce que c'est le changement, comment on l'aborde, euh, comment on l'a connu avant et maintenant dans les projets... Euh, à dire informatique agile. Euh, on va essayer après de définir et de poser une définition de ce que pourrait être une architecture agile, euh, même si le terme pourrait être un peu galvaudé ou compliqué à utiliser ou à mettre en place. Euh, on verra ensuite les approches, comment on pouvait aborder justement cette manière de de concevoir ou de gérer cette architecture là dans un projet qui va logiquement durer dans le temps, sur 1, 2, 3, 4, 5 ans, et, et qui va avoir des cycles de vie assez, assez récurrents. Et un peu de pratique après derrière. Alors du coup, le changement, qu'est-ce qu'on pourrait, comment on pourrait le définir ce, ce changement-là? Euh, historiquement, nous dans les projets informatiques, euh, il y a bien des années, on, on a logiquement commencé avec le fameux bon cycle en V ou un bon, bon cycle de conception initiale. Et puis après, on, on enchaînait sur la phase de réalisation, etc., avec des, des boucles éventuellement de retour. Mais bon, on, on savait qu'on partait dans un tunnel et puis qu'on avait vraiment, charmant tout bien réfléchi auparavant. Et maintenant, on est de plus en plus, et ce qui est plus adapté de notre secteur du développement logiciel, à des produits qui, euh, on connaît l'adage, euh, Shift first, fix later, donc aller tester le plus rapidement possible auprès de votre utilisateur votre business ou votre, votre idée plutôt que de passer dans un tunnel de six mois de développement et puis après de se dire ça va marcher. D'où ça, ça implique ce qu'on va voir après le fait de fait de développer, de concevoir au fur et à mesure de, de, de pivoter, de changer des choses, d'en enlever, d'en rajouter. Donc ça, ça introduit forcément du changement. Euh, sur le volet technique. Euh, pour la partie, on va dire, pour les devs, les techos, les devops, etc., bah, ça va être éventuellement euh, des changements de langage euh, au fil de l'eau ou des, euh, des montées de version, etc. Ou des, des, des changements de ce côté-là, des changements au niveau des librairies que vous utilisez dans vos projets, que ce soit des pro librairies propriétaires, open source, euh, les fameux frameworks... Les outils que vous allez utiliser aussi, que hein, ce soit GitLab ou autres, euh, qui vont vous permettre de bah, générer de la doc, builder, etc. Euh, ça, ça change aussi et il faut les, faut les prendre en compte éventuellement. Les environnements d'exécution aussi. Vous pouvez euh, dire, euh, je vais commencer sur euh, un cloud provider et puis euh, six mois ou un an ou deux ans après, il ben, faut qu'on switch. Et là, ça fait un gros changement aussi. Là, il faut l'apprivoiser la, faut aussi. Et puis, il y a des contraintes techniques diverses qui sont généralement liées au métier ou au produit ou au projet sur lequel vous travaillez. Et le volet non technique, bien entendu, euh, bah, le métier, euh, qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement bah, Il y a alors, éventuellement des, des pivots sur le modèle de revenu, bon, on va se rendre compte que l'idée initiale n'est pas la bonne et qu'il faut changer. Euh, des technologies de base, euh, par exemple, vous lancez un produit sur la 5G, par exemple, ou autre chose, et puis vous devez pivoter la techno... Euh, s'améliore ou change, etc. Euh, ou meurt, carrément, je sais pas, pour la télé virtuelle, par exemple, ou d'autres choses. Et bah ben là, du coup, il faut, faut, faut se réinventer, il faut, faut piloter aussi. La concurrence, qui, généralement, amène du changement aussi, hein, c'est challengeant, et du coup, faut, faut adapter un peu tout ça. Euh, les besoins de clients, logiquement, qui sont, euh, généralement, euh, vous venez résoudre un problème, et puis euh, votre produit euh, rencontre son, son marché, et puis sa euh, base de clients, et après, les, les besoins, généralement, évoluent et le produit devient de plus en plus mature avec ces besoins-là. Donc là, pareil, ça introduit du changement. Le marché aussi, qui va avec les concurrents, qui va du coup éventuellement s'améliorer. Et puis les produits, euh, ça rejoint un peu la concurrence, les produits aussi derrière. Donc tout ça fait que, euh, soit sur le volet technique, soit sur le volet non technique, ben, il y a plein de choses à, à prendre en compte derrière. Euh, sur le changement, ben, on sait qu'il logiquement, il est inévitable et permanent. Vous n'aurez jamais un, un produit qui va rester un an, deux ans, ou même six mois ou une semaine sans, sans bouger, sans s'améliorer ou, ou sans être utilisé quotidiennement. Et le monde de l'IT dans lequel on travaille est très dynamique de ce côté-là. On va nous demander des critères de performance de plus en plus importants que ça marche sur tous les devices possibles, ça se scalable en, en une minute ou deux parce que euh, votre produit est référencé, on en parle à, chez à Capital le dimanche soir, et du coup, la boom, c'est une explosion de service, euh, l'interopérabilité, euh, pareil, la sécurité, et tout, tout, tout un tas d'autres paramètres. Et puis, euh, bah, du coup, on peut se poser la question est-ce que ce qu'on conçoit au fur et à mesure euh, réagit bien, euh, ré, va bien réagir à tout ça et que l'architecture, éventuellement, qu'on a posée au fil de l'eau, euh, est capable d'accueillir un peu ces changements-là, sans trop de difficultés, sans euh, éventuellement devoir euh, re repasser dans un tunnel de réécriture, ou de redéveloppement, ou, ou de livraison assez, euh, assez coûteux et assez long. Euh, le volet architecture agile. Euh, C'est assez difficile de, de poser une définition assez claire, mais. Euh, moi, j'ai essayé de poser celle-là, c'est de dire qu'elle accueille le changement, c'est dans son ADN, alors après, c'est à euh, voir un peu dans la, dans la conception après, derrière, dans les outils que vous allez mettre en place, les méthodes, on verra après. mais L'idée, c'est de rester concentré sur, euh, logiquement, la valeur apportée au produit. On a trop souvent tendance au niveau euh, de la technique à... à à, être, à rester dans notre domaine et puis à ne pas se focuser assez sur le métier, sur ce qu'on va apporter au niveau du produit, et puis euh, soit à se cantonner, on verra après, dans, des, dans certaines problématiques qui sont purement des problématiques techniques et, euh, qui doivent, ne doivent pas être négligées, mais qui doivent être euh, légèrement abordées dans un second temps. Il euh, faut arrêter de penser aussi que certaines choses sont irréversibles, euh, mis à part des changements de base de données ou d'autres choses, des points très techniques ou même des, au niveau business aussi. Euh, généralement, on peut, euh, on peut arriver à changer les choses. Euh, les décisions importantes, euh, historiquement, euh, on l'a vu avant, dans le cycle en vrai, ça se prenait au début du projet. Et bien maintenant, il euh, faut essayer de se dire que euh, ça peut ne peut pas être le cas et elles, elles peuvent arriver au fil de l'eau, euh, suivant des changements de business de orientations, ben il va falloir faire des, nouveaux, des nouvelles décisions qui peuvent être structurantes après derrière, mais qu'il faut... Euh, faut accepter de ne pas pouvoir tout faire au début. Moi, je me rappelle les premiers projets Agile que j'ai fait. Euh, le fait de ne pas savoir à l'avance tout ce qu'on allait faire, euh, ça me mettait un peu en stress, parce que je me disais, dans le sprint 6, qu'est-ce qui va nous arriver, qui va nous faire On va détruire tout ce qu'on a fait avant. Euh, et puis, ben, en, mettant en, en mettant bien en place les choses, euh, on y arrive sans problème. Il euh, y a une autre définition qu'on peut retrouver, c'est le fait de répondre aux changements facilement. Et, euh, et après, par rapport à ce terme d'architecture, euh, il y a plein de définitions, on va en voir certaines, euh, pour justement savoir euh, concrètement, quand on parle d'architecture technique dans un projet ou dans une équipe, euh, qu'est-ce qu'on qu qu met derrière tout ça Alors, il y a plusieurs définitions vous pouvez trouver sur Internet ou dans des, dans des docs ou dans des, dans des livres, il y a euh, ce qui est vraiment important, le, voilà, le, la vue un peu d'en haut euh, de, de votre projet, euh, le partage de compréhension euh, dans, le dans le projet, aussi au travers des équipes, ça on le verra après dans les, dans les conseils, mais euh, essayer de partager régulièrement euh, comment ça fonctionne et que tout le monde sache comment fonctionne le projet, ça veut dire que euh, l'architecture est, est bonne, ou en tout cas qu'elle est bien expliquée, qu'elle est assez claire et que, euh, éventuellement elle est bien documentée aussi. Et à Martin Foller qui dit euh, bah, c'est des décisions qui sont importantes et qui sont éventuellement dures à changer, même si on l'a vu avant, qu'il faut éventuellement faire plus le plus souvent possible et pas forcément au début, mais voilà, ces décisions qui sont assez euh, assez dures à changer, qui généralement vont, euh, vont impacter, vont, vont être des choix euh, logiquement assez structurants, hein, une base de données, on ne va pas la changer du jour au lendemain, on ne va pas passer d'une du, OSQL au SQL, etc. Euh, derrière. Euh, vous avez quelques caractéristiques que vous pouvez retrouver après, euh, on ne va pas toutes les voir en détail, mais euh, ça peut être ouais, une histoire de... L'architecture qui est ouverte, résiliente, qui est sécurisée, qui, est, qui fait la, il y a de la traçabilité, il y a de la stabilité, il y a plein de choses, buggables, des, des plein, de, plein de caractéristiques, mais qui permettent de bien définir un peu ce que vous avez mis en place euh, et fonctionne bien. Alors avec l'agilité, comment, ça, comment, ça, comment on peut aborder ça bah, Généralement, c'est le cycle, le cycle un peu classique qu'on voit aussi dans la, dans la philosophie DevOps. Hein. L'idée, c'est de concevoir, d'implémenter. Au, terme du, au niveau du code, au niveau de DevOps, au niveau du déploiement, euh, de mettre en prod, euh, et puis après de récupérer du feedback, de mettre, euh, mettre le produit dans, la, dans, la, dans les mains de l'utilisateur, et de voir un peu comment ça se comporte, est-ce que ça, ça le fait, et puis euh, de continuer, de améliorer petit à petit, et au jour le jour, euh, l'architecture et les choix qui ont été faits derrière. Alors ça, c'était la vision un peu d'ensemble, maintenant on va essayer de voir un peu concrètement dans la pratique euh, comment on peut mettre ça en place. Alors, Il y a des approches que vous pouvez retrouver dans pas mal de bouquins. Là, j'en ai pris j'ai pris un condensé d'un projet qui est, qui est assez sympa, qui est fait par un, un américain là, donc, euh, et qu'on retrouve dans d'autres domaines. C'est les développeurs roadmap là, où vous avez des cartes cartographiques. Vous allez pouvoir vous balader un peu dans tous les domaines de, de votre pas secteur, mais par exemple, si vous faites du front, du back, euh, d'autres choses derrière, il va vous dessiner dessine une carte de ce que vous devez éventuellement. Euh, euh, tout le monde avoir vu, euh, connu ou testé. Et donc, il l'a fait pour la partie un peu architecture et, euh, et design de, de logiciel. Donc, je vais prendre les, les étapes les unes après les autres, et puis on va voir certains points euh, en particulier. Après, euh, à vous d'aller creuser un peu plus le sujet en détail. Euh, alors, la première du l'étage le plus bas, c'est éventuellement des patterns d'architecture, hein, qu certains qu'on connaît, euh, de, de, qui sont super les buzzwords du euh, historique, les microservices, le domaine drive and design, etc. Il y en a plein d'autres. Euh, donc, là, ça, c'est des patterns du niveau euh, architecture qui vont permettre de mettre en place des styles de, de conception et de résoudre éventuellement certaines problèmes, certaines problématiques. Il y en a certaines qui ont un avantage, d'autres pas. Euh, on dit toujours, euh, commencez pas par un, des microservices, mais plutôt par un, un legacy euh, ou un, un monolithe bien structuré, et puis découpez-le après. Bon, ça, les, ça dépend des choix et des, des contraintes de chacun. Après, on peut remonter d'un niveau. Euh, les styles d'architecture, on peut avoir donc tout ce qui est structurel. Ben là, j'en ai parlé un peu avant. Est-ce que vous faites un monolithe Est-ce que vous découpez derrière Est-ce que vous faites du euh, distribué ou pas ça dépend, de, ça dépend de votre use case et de votre domaine. Euh, au niveau des principes d'architecture, après, bon. Euh, est-ce que vous couplez -les fortement ou est-ce que vous avez des, des contextes bien définis avec des, des contrats d'interface, etc. Il y a, allez voir tous ces sujets-là, c'est assez intéressant. Le, après, là, on va remonter dans un niveau, dans des design patterns qu'on connaît un peu plus. Et là, du coup, qui sont plus, on s'approche plus du code, là. Donc, c'est tous les design patterns qu'on connaît les singletons, les factories, etc., les médiators. Comment on met tout ça en place dans le code pour que ça soit éventuellement plus flexible, plus adaptable, ou plus, plus, plus riche, ou en tout cas qui accueille un peu plus facilement le changement plutôt que de faire des contrats assez pointus ou d'utiliser des API assez, assez régulièrement. Le, encore encore d'un niveau au-dessus, ça c'est plutôt des bonnes pratiques sur le, les principes de design. Bon, certains vous connaissaient le fameux Don't Repeat Yourself, les principes solides, etc., Là, c'est pareil, c'est des, des principes qu'on peut mettre en place, euh, qu'on peut systématiser. Bon, là, c'est plus de la bonne pratique et du la code review, euh, des partages qui sont faits lors des code review, lors de euh, travail en équipe. Après, vous pouvez avoir euh, le. Alors, désolé, j'arrive pas à lire. Euh, là, ouais, dans tous ces. Ouais, L'orientation, pro, programmation orientée objet, puis après, le, les paradigmes de programmation, de manière assez, assez très haut niveau, là. Et puis après, le dernier, c'est euh, bah, tout ce qui est euh, la philosophie, pour ceux qui ont lu le bouquin, le Clean Code de, Mar de M. Martin. Euh, bah, c'est des principes de bon sens, hein, être consistant, des euh, fonctions pures, etc. Donc, ça, peut être, ça peut rejoindre d'autres principes de programmation, euh, etc. derrière. Donc, toutes ces approches-là, euh, mises ensemble, euh, picorées, euh, bout par bout, euh, mises en place dès le début ou pas, permettent de, de voir un peu où vous en êtes sur le sur votre architecture et est-ce que, petit à petit, vous allez avoir quelque chose qui tient dans le temps, euh, qui, qui s'adapte un peu plus facilement qu'un euh, que truc qui est assez hard-codé où on va utiliser l'API d'un service et puis euh, on va taper direct dessus, on ne va pas mettre une façade parce que... Euh, parce qu'il faut aller vite, et puis euh, il faut qu'on teste ça rapidement, et puis euh, trois mois après, bah non, on change de service, bah là il faut réécrire 15 fichiers, alors que si vous aviez fait une façade, euh, bah, il y avait juste la façade à modifier, des choses dans ce genre-là, qui, euh, qui permettent d'accueillir bah, un peu plus facilement des changements, euh, comme par exemple des changements de service sur une API, euh, une API tierce. Euh, dans la pratique, euh, comment ça se concrétise euh, Là c'est du bon sens, on va le voir un petit à petit, c'est euh, des choses qu'on met tout ça en, en œuvre généralement dans les projets. Sur le volet technique, bah, c'est logiquement euh, de faire du déploiement continu, hein. je pense que maintenant c'est de plus en plus la norme et euh, c'est un, une bonne chose pour justement faciliter un peu tous ces, tous ces travaux-là. La, la partie automatisation, ça permet de faire un paquet de choses après derrière. Euh, avoir des boucles de feedback super rapides, c'est pareil avoir des builds euh, qui le plus, qui soient le plus rapide possible, euh, éventuellement qui soient faits en local d'abord sur le poste du développeur et puis après sur une CI, voilà essayer d'avoir de, des boucles de, de feedback euh, soit pour le dev, soit éventuellement pour les tests après derrière euh, des projets où les développeurs peuvent mettre en prod euh, directement parce qu'il y a un environnement euh, qui euh, qui soit un cloud provider et qui est instancié pour chaque commit, et bah, ça permet de tester euh, beaucoup plus rapidement et d'avoir euh, les contraintes euh, ou le code qui est euh, au plus proche du, des conditions réelles, euh, bah, des couplages appropriés, hein, j'en parlais avant, euh, des ports, des adapteurs, donc ça c'est tout ce qui est un peu dans la partie DDD, euh, des fonctions de santé automatiques, ça vous pourrez le voir après derrière, le, je mettrai des pointeurs, je ne rentre pas dans le détail si je veux tenir le timing. Euh, côté métier, bah, c'est s'adapter aux possibilités du business aussi, hein, c'est de, de bien, bien comprendre un peu le... Les enjeux et puis d'impliquer tout le monde, on va le voir après aussi, hein, dans, le, dans les projets, dans les réunions, euh, les TECOS, dès le début, avec les métiers, avec, le, avec la réflexion euh, marketing éventuellement et pas juste à la fin quand le quai des charges est prêt. Euh, ouais, penser produit plutôt que projet. Avoir des équipes cross-fonctionnelles, bah, qu'on a de plus en plus ça dans les, dans les entreprises, mais euh, voilà, le DevOps euh, à côté du QA, à côté du dev, etc., et, et du designer pour avoir vraiment une cohésion et puis un une boucle de feedback, là j'en parle avant, rapide aussi. Autoriser l'expérimentation, il n'y a qu'en se plantant qu'on s'améliore et qu'on qu trouve des erreurs, qu'on qu teste des choses. Et puis avoir des éventuellement pour certains modèles de gouvernance un peu décentralisés, hein, le modèle top-down ou euh, bottom-up, euh, bon des fois ça marche bien, mais euh, si on peut laisser un peu d'autonomie aux équipes et qu'elles soient capables de gérer euh, leurs produits ou leurs euh, leur domaines, euh, c'est encore mieux euh, le comment bah, il y a des principes euh, j'en ai parlé un peu auparavant euh, vous pouvez essayer de regarder tout ce qui se fait au niveau domaine drive and design alors j'ai mis entre parenthèses hein, si nécessaire parce que c'est toujours pareil euh, c'est les outils les méthodes euh, c'est il faut s'en inspirer faut regarder si s'est adapté à son projet à l'équipe et puis euh, et puis c'est d'aller prendre le meilleur de chaque truc ou d'aller prendre des petits des petits concepts à droite à gauche euh, ça, je l'ai vu souvent partager dans l'équipe. Euh, je l'ai dit avant, le fonctionnement global de votre produit, de votre brique logiciel ou de votre livre, etc., pour que euh, éviter le fameux bus factor euh, où euh, la connaissance est dans la tête d'une seule personne. Et puis, euh, s'il lui arrive un malheur, hein, le, le produit ou l'entreprise peut être peut être en danger. Euh, donc là, c'est pareil, c'est partagé entre entre personnes et l'équipe, mais ça peut être de la doc aussi. Hein. Euh, ouais, partage, amélioration euh, donc c'est tout ce qui est euh, tout, dans tous les concepts du XP euh, les codes review, les pair programming les mob programming etc et puis concevoir aussi des API qui sont plutôt orientés métier et pas technique le, ça c'est assez dur à, à prendre en compte mais il faut pas hésiter et puis faire des choix techno qui sont pour le produit et pas forcément pour les devs pour faire plaisir, c'est dur mais des fois faut il faut se faire violence euh, encore des petits points, ouais, essayer de faire souvent des sprints techniques, euh, laisser du temps aux devs pour gérer leurs dettes, hein, c'est pas évident mais il faut le faire. Euh, partager les ordres de code avec des références qui sont bonnes parce que, généralement, dès qu'il y a un truc implémenté qui marche bien, euh, généralement, il y a un contrôle C, contrôler qui est assez régulier. Donc, si c'est pas bien implémenté les le début, ça va traîner dans le code après derrière partout. Et puis, idéalement, j'en ai dit auparavant, hein, mettez tout le monde. Euh, euh, au même endroit, au même moment, dans les réunions, dans les équipes, etc. Et puis, euh, faites, faites appel à votre bon sens. La plupart du temps, c'est on on est, est assez étonnant comme quoi ça marche bien. Et puis, les petits warnings pour finir. Euh, pas trop de docs ou de PDF, parce que c'est des documents statiques qui, ont, généralement, ne sont pas maintenus. Et euh, faites attention ouais, au langage, au framework, et puis euh, à la fameuse loi de Conway, vous allez implémenter un peu euh, les la stratégie de votre entreprise, de la structure sur euh, vos, vos architectures. Donc, en, en point pour conclure, euh, moi, ça m'a appris pas mal de choses. En, en tout cas, en préparant ce talk-là, j'ai euh, redécouvert pas mal de choses. Euh, restez concentré sur ce qui est vraiment important dans votre produit, votre projet. Euh, on l'a vu dans le talk de Pascal, améliorer, apprendre, apprendre régulièrement, découvrez certaines choses. Euh, N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et puis restez pragmatique aussi sur euh, vos choix et vos utilisations derrière. Et amusez-vous. Euh, Principal. Merci à vous pour votre attention. Si vous avez des questions, c'est... Il n'y a pas de temps pour les questions. Il n'y a pas de temps. Bon, ok. de temps ah, je, je suis dispo après. Ouais. Merci. Merci, Ils sont toujours en ligne. Cool. Merci. Donc, euh, on va enchaîner après avec euh, Damien Segui, qui va nous parler de statique...